L'objectif de cette soirée, c'est avant tout de partager entre professionnels de la RSE et les étudiants les bonnes pratiques en matière de RSE et de valoriser ces bonnes pratiques. L'idée c'est aussi de donner des exemples inspirants à notre réseau, que ce soit les étudiants et les entreprises de RSE et développement durable. On a surtout candidaté pour avoir de la reconnaissance de notre politique réparabilité, une reconnaissance en France pour ce trophée-là et aussi du coup une volonté d'avoir une reconnaissance pour nos équipes. C'est aussi une façon de, bah, de faire connaître notre groupe pour nos, bah, nos prochains développements aussi. C'est une motivation aussi pour aller plus loin et puis peut-être pour candidater à d'autres prix l'année prochaine ou les années d'après. Le nouveau prix dont vous avez parlé, pédagogie, et bah ça ça serait top parce que c'est vraiment le gros challenge de l'étape qui suit. Alors ce prix, il est là pour mettre en lumière le partenariat qui a eu lieu sur ces différents territoires, la capacité des hommes à dialoguer ensemble pour pouvoir construire un territoire sur lequel on va pouvoir créer une économie durable qui s'appuie sur des projets d'économie circulaire.